réseau dans votre région, et nous vous invitons pour un repas au restaurant de l'hôtel Campanella, à aéroville clair. Bien, bien, je vais me régaler. Comme ce restaurant Non, mais je sens que je vais me régaler. Oui. <rire> et nous invitons des personnes de plus de 35 ans, et à mesure de se déplacer, c'est bien votre cas Oui vous êtes bien intéressé par... Oui. Oui. Allô. Oui. Donc euh, j'envoie votre invitation par courrier. Vous êtes en activité ou à la retraite, s'il vous plaît. Pardon. J'envoie votre invitation par courrier. Vous êtes en activité ou à la retraite. En activité Elle a raccroché Ah <rire> la pute <rire>